Je vais vous donner un outil pratique de comment on peut travailler en 2013, voire tout le cycle qui vient. Comme le prochain cycle, ces douze années qui vont faire un bop des douze années qui viennent de s'écouler. J'ai une idée de pratique quantique pour faire ce qu'on appelle dans la tradition initiatique une récapitulation, une teshuva. Car dans la tradition initiatique, on ne peut pas avancer sans avoir reculé. Pourquoi moi, je change C'est parce que je travaille comme ça, je travaille vraiment comme ça. Ce n'est pas des théories. Je travaille comme ça depuis des années. Et ça marche. Comme on dit dans la Genèse, c'est TOV, ça marche, c'est bon de sentir que je suis vraiment co-créatrice de ma vie, que je ne la subis pas. Et ça, moi, en tous les cas, qui adore la liberté par-dessus tout, ça me donne une grande joie.